Chers étudiants internationaux, bienvenue dans notre Université catholique de Lyon, l'UCLI. Vous venez y séjourner pour étudier dans notre belle université avec ses campus de Lyon et d'Annecy. Cette université rassemble 9000 étudiants en différentes disciplines, des sciences, du business, du droit, de la philosophie, des lettres, de la théologie, de la psychologie. Et cette université est vraiment implantée au cœur de la ville de Lyon. Donc votre séjour va vous permettre évidemment d'étudier, mais également de découvrir notre culture et notre belle ville de Lyon qui est riche en histoire et en culture. Au cours de ce séjour, vous ferez la connaissance d'étudiants français, je n'en doute pas. Et le service des relations internationales est à votre disposition pour vous aider en tout domaine durant ce séjour français et lyonnais. Bon séjour à l'UCLI.